vidéo sur la construction de l'étagère à semis donc la première chose que vous devrez faire c'est vous procurer ce type de plaque donc c'est de l'OSB classe 3 je vous indiquerai les dimensions de chacune des plaques euh, la plus grande plaque c'est bien sûr la planche du fond et la planche de gauche correspond euh, aux plaques droite et gauche les dimensions sont rigoureusement les mêmes Une chose à faire c'est de vous procurer ce film réfléchissant et euh, de préparer la découpe et d'ensuite découper chacune des parties Donc là comme vous voyez j'ai fait le dessin euh, des plaques latérales donc euh, là j'ai plus qu'à découper, ça se découpe très très bien j'ai déjà fait euh, la feuille de fond l'étape suivante consistera à scotcher euh, ces feuilles à l'aide du scotch alu sur les plaques donc j'ai positionné le film Millard sur mes plaques de bois donc là je le pré positionne voilà donc là je vais être obligé de mettre deux morceaux en fait parce que j'en ai pas assez l'idéal c'est bien sûr d'avoir de, des bandes suffisamment longues mais bon j'ai eu un petit souci de, de découpe donc au final je suis obligé de, de mettre un petit bout de scotch donc le scotch vous voyez c'est ça c'est ce type de, de, de bobine en fait ça fait 10 mètres euh, alors on en utilise pas mal, hein. euh, ça, ça vaut 4,90€ dans le magasin de bricolage où je vais et euh, j'en ai pris, je crois, au moins 10 voire 11 bobines au total pour mes deux étagères. Donc euh, voilà, il y en a pour 50 50€ rien qu'en scotch alu à peu près. Ce que vous faites, c'est que vous mesurez les plaques euh, qui ont été découpées et vous laissez à peu près 3 cm euh, tout autour d'espace pour pouvoir plaquer le scotch. Sachant que le scotch fait 5 cm de largeur, vous laissez 3 il y aura 1 cm qui sera sur le film et le reste qui sera sur la plaque. Donc vous faites ça tout autour, vous mettez des poids parce que vous avez vu, ça, ça a tendance à se tordre un petit peu. Et ensuite, vous alors moi je, commence, je vais commencer par la petite partie et ensuite je ferai les longueurs l'une après l'autre. La plaque est terminée, elle est entièrement recouverte. Elle est prête à être montée sur, sur l'étagère. Un petit point sur le, les roulettes de l'étagère. Elles étaient déjà installées en début d'année. Euh, par contre, je vais vous expliquer comment j'ai procédé. C'est-à-dire que ici vous avez le pied de l'étagère. Et ici, un morceau de, de bois que j'ai fixé pour relier les deux pieds de l'étagère et sur lequel j'ai fixé les roulettes aux, aux extrémités. Il était possible d'utiliser un tasseau l'on achète dans un magasin de bricolage. Moi en fait j'ai préféré être gardé en fait les mêmes dimensions euh, exactement que l'étagère donc j'ai acheté en fait ce, un cadre comme celui-ci, vous voyez les, les, les, les parties euh, latérales en fait de l'étagère donc il en existe de différentes tailles. Celle-ci c'est une, une version euh, qui fait 1m80 à peu près je crois et moi j'ai pris une partie qui faisait 1m20 je crois ou 1m25. Donc, je l'ai éclaté en deux et j'ai récupéré les deux barres, en fait, les deux grandes barres qui, qui m'intéressaient. Et euh, ensuite, j'ai coupé euh, une des barres et je m'en suis servi, en fait, euh, comme tasseau. Je pense que c'est la, la meilleure solution à, à, à retenir. Ça permet de rester sur le même type de bois euh, et les mêmes dimensions, surtout. Donc, euh, le prix n'est pas excessif quand on prend le le petit cadre de, de côté. Euh, J'ai monté sur, euh, sur la structure le panneau du fond et le panneau latéral gauche. Donc le panneau latéral droit lui sera mobile pour obtenir la même chose que ce qu'on a ici. Donc euh, avec une charnière, une charnière qu'on pose sur le cadre et sur la porte. Et ça permet de fermer la partie latérale de l'étagère. Donc on va faire exactement la même chose ici. Donc euh, il va falloir installer la charnière à piano. Donc comme ça. Puisque ça c'est le fond. Alors euh, je crois que le cadre fait 176 et la charnière doit faire 1m70 je crois. Il suffit de centrer euh, la charnière par rapport au cadre. Et euh, voilà, rien de compliqué. Et ensuite on pourra euh, fixer la, la plaque. J'ai fixé la tâche. Euh, qui permet de retenir la planche du haut, donc pour pouvoir bouger l'étagère qui se trouve ici. Et j'ai installé également celle du bas. Comme il fallait que je pose l'étagère, j'en ai profité pour installer cette partie-là, qui va comporter une partie de la graffe qui va retenir la porte en polycarbonate. Les deux étagères sont l'une à côté de l'autre, donc j'ai installé les plateaux qui ont été préalablement recouverts du même film que pour l'ensemble de l'étagère. Je pensais que cette partie-là serait recouverte par le plateau de l'autre étagère. Le problème, en fait, c'est que comme j'ai là cette épaisseur, qui est également présente sur la deuxième étagère, cette partie-là sera visible entre les deux étagères, donc il faut absolument que je la recouvre, sans doute, de scotch alu. Donc je vais faire ça sur les trois plateaux. J'ai positionné en haut de l'étagère pour retenir la, la porte. De chaque côté, en fait, vont gêner quand les deux étagères vont être l'une en face de l'autre. Il faut absolument euh, que je coupe cette partie-là pour permettre à l'autre étagère, en fait, à l'attache de l'autre étagère, de pouvoir euh, s'encastrer en fait dans, euh, dans le plateau. Et de la même façon, euh, l'autre attache de l'étagère, je la positionne un petit peu plus loin et, et donc c'est dans l'autre étagère, pas celle-ci, mais sur l'autre, euh, que je ferai une encoche. Voilà. Donc je fais ça ici, et ici. Donc je vais découper ça à la scie sauteuse, ça sera beaucoup plus simple, et euh, je mettrai un petit coup de, de lime pour euh, finir, euh, avoir quelque chose de vraiment propre. Voilà, donc euh, maintenant que j'ai découpé, euh, j'ai fait mes encoches, je peux approcher vraiment au plus près, donc on n'aura jamais une perfection absolue, hein. l'étagère penche un peu, donc... Voilà, je vais vraiment essayer de, de la coller au maximum, en mettant une agrafe ici, une agrafe en bas, et la, et la même chose de l'autre côté et donc on devrait obtenir un ensemble relativement étanche comme ça ne sera pas parfait, il y aura un petit peu de lumière qui va, qui va passer, qui va filtrer un peu à travers bon, ce n'est pas, pas très gênant je vais juste vous montrer comment je fais pour installer mes fixations donc là, je ne prends pas de mesure ça n'en vaut pas la peine en fait, euh, voilà, j'essaie de les positionner à peu près de la même façon c'est quand même quelque chose d'expérimental donc euh, voilà, ce n'est pas quelque chose que je vais produire en série j'ai positionné la première partie ici et pour positionner la deuxième partie en fait je vais passer la graphe telle que ça va être une fois euh, mis en place là j'ai positionné cette partie là et je vais passer avec un feutre derrière pour visualiser l'endroit le, euh, où va arriver le le corps de la, de la fixation. Voilà, donc euh, ce que j'ai dessiné, c'est l'extrémité de la fixation. Donc Ensuite, il ne me reste plus qu'à la positionner, à l'endroit où j'ai dessiné. Et comme ça, j'ai accès maintenant, quand elle est, la, la fixation est ouverte, à la position des vis. Donc là, une fois en face, j'ai plus qu'à faire un petit point avec mon feutre pour euh, modéliser euh, l'endroit où se trouvent les fixations. Et ensuite, euh, bah, j'ai plus qu'à percer. Voilà, donc euh, j'ai terminé l'agrafage de, de l'étagère, donc euh, en haut et en bas euh, des deux côtés. Donc voilà, comme vous voyez, celle-ci aussi. Donc maintenant, vous allez voir, je peux déplacer l'étagère d'une seule main. Enfin, c'est l'ensemble étagère. Donc vous euh, voyez, un petit décalage ici. Il faudra peut-être que j'en rajoute une. J'aurais pu installer de la même façon l'élément pliant en fait qui me permet de soulever le plateau et le retenir. Et ça devrait être à peu près tout. Donc quelque chose que j'ai installé dernièrement, ce sont des agrafes ici et ici posées sur un tasseau. Et dans le bas, j'ai installé des supports. C'est des supports à visser. Donc j'en ai installé un de chaque côté qui vont me servir à retenir la porte en fait quand je, je ne l'utilise pas pour éviter de poser la porte quelque part et de ne pas savoir quoi en faire donc de cette façon ça me permet d'utiliser les mêmes fixations côté porte que j'utilise lorsque la porte est en place pour la positionner dehors donc je vais la mettre en place et vous allez voir en fait ce que ça donne donc les deux fixations qui sont ici sont euh, agrafés sur euh, la deuxième, le deuxième élément que j'ai positionné au-dessus et donc l'emplacement est le même que celui que j'ai quand la porte est positionnée en face de l'étagère en bas, les plaques que je vous ai montré tout à l'heure font office de support et j'ai une troisième fixation ici au milieu qui est positionnée au même endroit que lorsque la porte est en face de l'étagère sur la deuxième, bah, j'aurai exactement la même chose quand la porte sera faite, elle se, elle se trouvera remisée à l'arrière de la deuxième étagère. Donc euh, voilà, j'ai essayé de, de pousser la réflexion aussi loin que je pouvais. En pleine journée, quand je positionnerai mes étagères l'une à côté de l'autre, donc à l'intérieur, quand le, le temps sera vraiment trop froid, on pourra très facilement ouvrir la porte, bien que la, la porte en polycarbonate soit en place. Ça, ça me pose absolument aucun problème donc euh, j'aurai la même chose sur l'autre étagère et on, on pourra effectivement coller toujours coller les deux étagères l'une à côté de l'autre sans souci j'avais coupé les éléments du cadre à la scie à onglet électrique euh, donc je les ai assemblés entre eux avec une vis euh, au bout les morceaux les plus courts se trouvent à l'intérieur d'accord donc j'ai mis une vis de chaque côté donc ça fait quatre vis au total assez longue euh, ensuite j'ai découpé la plaque de polycarbonate donc pour la première porte j'avais euh, utilisé une scie à main la même que j'ai utilisé pour euh, faire mon abri et euh, cette fois j'ai utilisé la scie circulaire donc euh, bon c'est peut-être pas aussi précis parce que bon on peut y aller vraiment doucement à la scie à main euh, par contre j'avais mis euh, une demi-heure environ à, la scie à à la scie manuelle alors que là, j'ai dû mettre euh, 10 minutes à tout casser. Donc c'est beaucoup plus rapide, euh, je vous le conseille. Euh, et en plus, euh, voilà, ça n'abîme pas, euh, la... Ça abîme pas la, la plaque, donc il euh, n'y a pas de souci. Donc euh, là, euh, ben, je m'apprête à fixer euh, la deuxième poignée. Donc j'ai déjà euh, installé la première. Alors, euh, y... les poignées que j'ai achetées, il y a un espèce de... Patron, en fait qui indique la position des trous tout ça. Bon, euh, soit vous utilisez ça, soit vous faites comme moi. J'ai simplement euh, créé, positionné les, les poignées de la deuxième porte sur le, le modèle de la première. Donc j'ai vérifié où se trouvait l'un des trous. Ensuite j'ai positionné le deuxième. J'ai fait un, une marque au, au marqueur et ensuite j'ai percé au centre. Donc pour avoir quelque chose qui est parfaitement aligné par rapport à la, à la barre. Donc euh, bon, à vue de nez ça fait quand même pas trop mal, donc euh, donc j'essaye pas de faire quelque chose de parfait, mais plutôt quelque chose de fonctionnel. Et euh, donc, vous voyez, j'ai fait le, le premier que j'ai vissé. Donc, euh, c'est du forêt de 5 que j'ai utilisé. Après, ça dépendra de ce que vous avez là. Par exemple, j'avais des vis comme ça, c'est saucissonné en fait en plusieurs parties de filetage. Euh, il suffit de prendre une pince coupante et de couper. Euh, on positionne les mâchoires entre les filetages et on coupe à la longueur euh, souhaitée. Donc moi j'ai découpé deux sections en fait euh, de filetage et, euh, et ça rentre parfaitement dans la, dans la poignée. Donc euh, bah là en fait je vais faire la suite. Donc euh, Je prends mon marqueur, je fais un trou autour du rond, ensuite je, je pointe le centre, je perce et je visse. Et c'est tout. Ça marche aussi bien que d'utiliser le patron qui est fourni avec. Euh, bon c'est plus rapide à faire. Euh, voilà. c'est n'est pas non plus euh, un meuble débéniste hein, qu'on fait. Donc euh, bon ceux qui veulent. S'appliquer un peu plus, il euh, n'y a pas de souci. Moi, en fait, euh, j'essaye de faire quelque chose euh, rapidement euh, parce que j'ai quand même pas mal d'autres choses à faire. Donc euh, voilà. Voilà, donc la poignée est installée, les deux poignées sont en place. Et donc euh, maintenant, bah, j'ai plus qu'à prendre la porte et à la positionner pour euh, insérer les, les attaches. Donc euh, quelque chose que je ne vous avais pas montré, c'est comment j'ai fixé. Euh, donc euh, là, bah, c'est des petites vis de vin. Euh, 3 mm euh, de diamètre euh, 20 de longueur, donc il n'y a pas besoin de quelque chose de très long il ne faut pas aller trop profond parce qu'il euh, ne faut pas que ça traverse la, la plaque de polycarbonate donc euh, on pourrait mettre aussi des, des vis en inox euh, comme l'étagère est, est destinée à aller aussi dehors euh, bon voilà moi je l'ai fait à l'économie donc euh, voilà j'ai mis euh, quelques vis j'en ai mis 4 de ce côté là 5 même et j'en ai mis euh, donc une au milieu ici, pareil euh, à l'opposé. J'ai oublié de vous dire, c'est que euh, la, la plaque euh, est prévue pour aller dehors, d'où le film bleu en fait qui euh, indique qu'il y a une protection incorporée aux UV. Donc la partie bleue, c'est la partie qui va vers le soleil. La partie blanche, euh, c'est celle qui va aller vers l'intérieur euh, de, de l'étagère. Donc euh, voilà, alors pensez bien à retirer le bord des films pour pouvoir... Euh, euh, ne pas être embêté euh, quand vous allez euh, positionner la plaque sur le cadre. Et il faut bien penser à limer le, le bord de, de la plaque, parce que quand j'ai fait la découpe à la machine, euh, bon, c'est pas parfait, parfait, donc il faut euh, mettre un petit coup de lime, ou alors un, un petit coup de papier de verre, euh, pour essayer d'éviter les, les parties euh, saillantes qui, qui, pourraient, euh, qui pourraient nous blesser. Euh, j'ai positionné les deux agrafes sur le haut de l'étagère, et la troisième dans le bas de l'étagère. Donc euh, j'ai été obligé d'ajouter cette petite plaque en fait qui est une chute de la plaque d'OSB. Euh, peu importe la longueur, en fait c'était simplement d'avoir un support. J'aurais pu la recouper mais je ne me suis pas embêté, je l'ai simplement fixé. Donc le but c'est d'avoir la troisième agrafe ici qui permet d'attacher euh, de, de fixer complètement la, la plaque. Voilà. Donc euh, on arrive assez facilement à sentir la à, à graffe euh, avec les doigts euh, sans la voir euh, pour, euh, pour la positionner, il n'y a, a pas de souci. On fait euh, des encoches qui correspondent à la porte de l'étagère numéro 2. Euh, donc euh, vous comprenez qu'il il ne sera pas possible d'inverser les portes des étagères entre elles, puisque les fixations ne seront pas au même endroit. L'avantage, en procédant comme ça, c'est que rien ne dépassera quand les, les portes ne seront pas en place. On n'aura pas les crochets ici, qui empêcheront les étagères d'être parfaitement collées ensemble. Donc en faisant un trou qui correspond à la fixation de l'étagère numéro 2, et cette fixation qui correspondra à un trou dans l'étagère numéro 2, on n'aura aucun souci d'alignement. Voilà. J'ai fait la même chose de l'autre côté, bien sûr. Donc l'étagère est terminée. Euh, la seule chose qui me reste à faire, c'est de fignoler en fait la, les fixations euh, qui se trouvent euh, ici. Donc les fixations qui permettent, qui sont un peu plus grosses, cette fois, et qui, qui sont sur le même principe. Donc ces fixations-là sont du même type que les petites, sauf qu'elles sont un peu plus grosses, en fait, pour pouvoir euh, résister un peu plus de pression. Euh, J'en ai mis une en haut, et une en bas, je vais en mettre une ici intermédiaire au milieu pour essayer de bien plaquer les, les étagères ensemble parce qu'on a toujours une petite déformation dans le sens où cette partie là je l'ai recoupée moi-même là c'est de la découpe à la, à la scie circulaire donc c'est pas, pas parfait j'ai terminé la construction de ma deuxième étagère j'ai installé euh, des fixations supplémentaires sur le côté euh, donc euh, ici, donc, qui me permettent d'avoir une meilleure cohésion de l'ensemble donc en collant les deux étagères l'une en face de l'autre. Donc j'ai installé des attaches qui me permettent de remiser la porte à l'arrière de l'étagère, comme sur la précédente. Donc ce qui me permet d'éviter de, de, de laisser traîner la porte quelque part, sans savoir trop où la mettre. Donc je souhaite encore faire une mise à jour sur ces deux étagères. Je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo, mais je vais d'ores et déjà vous donner un indice sur la fonctionnalité que je vais installer et que je vais d'ailleurs utiliser prochainement voilà donc je pense que vous avez compris donc on verra ça dans une prochaine vidéo donc j'espère que cette vidéo aura été assez claire pour vous expliquer la façon dont je l'ai monté donc j'ajouterai en commentaire à la fin de la vidéo que vous pourrez voir en appuyant sur plus euh, la liste des matériaux que j'ai utilisés ainsi que les coûts. Euh, donc ça vous permettra d'avoir une idée de, du coût pour l'ensemble des deux étagères. Si la vidéo vous a plu, euh, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air. Euh, si vous n'êtes pas encore abonné, euh, ben, je vous invite à le faire, afin de vous tenir informé de la sortie de mes dernières vidéos. À bientôt pour une nouvelle vidéo